Non, j'ai compris que c'est que la nourriture, alors si moi je me comme ça pour... Alors là, je... c'est une prise de conscience que j'ai eue, c'est une remise en cause, c'est ça la démarche de chaque être humain, c'est accepter de se remettre en cause. Pendant 30 ans, je n'ai jamais pensé comme les bio, non. Ce n'est pas les bio qui m'ont fait découvrir, c'est ma propre démarche, voyez-vous. J'ai compris que j'avais plus ça à faire grâce à l'expérience que j'avais faite, vous voyez, il y a eu un événement énorme qui s'est passé il y a quelques années de ça. déjà plus de dix ans, je ne sais plus combien. Qu'est-ce que c'était l'événement de la vache folle vous compte. À des bovins, on leur a fait manger de la farine de viande. Qui ne sont pas du tout carnivores, puisque c'est des végétariens. Et en plus, c'est ça, moi je trouvais que c'est encore plus. On n'a pas trop dit ça. En plus, des déchets d'abattoir des bêtes crevées, qu'on brûlait, qu'on remettait dans le circuit alimentaire. Mais l'homme, mais où on est l'homme Et ça, mes chers amis, c'est la science qui nous a trouvé ça. Et qui a subi l'effet de la vache folle C'est le paysan. Et lui, on lui a donné, ben oui, ben c'était les maisons d'aliments qui mettaient ça, on mettait de la farine de viande. Moi, j'ai utilisé de la farine de viande pour, pour mes porcs. Je faisais des porcs à l'époque, quand j'étais jeune. Puis ça sent tel, tellement mauvais en famille, fait, tu sais, je voudrais bien que tu arrêtes ça. C'est une putréfaction, putréfaction la farine de la viande. On n'a plus pu donner ça, ça ne pouvait pas donner un bon goût à, à la viande, c'est pas possible. On met du mort alors que, si vous voulez, ça, ça devait repasser par la terre, comprenez-vous. Ça doit aller en terre, ça devait passer par la terre pour rentrer dans le vivant, mais pas donner du mort. Et, comme on a eu peur de devenir gaga, puisque c'était la vache folle et les vaches étaient folles, qu'on a eu peur de devenir gaga, eh bien le simple consommateur que nous sommes, on a plus voulu manger cette viande-là, on s'est branché sur le poulet, sur la viande blanche. C'est bien nous qui avons provoqué, consommateurs, la crise de la vache folle et la crise alimentaire de demain. C'est nous, consommateurs, qui allons la provoquer, à nous choisir. on ne nourrira pas le monde avec les protéines animales. Quand on a reconverti la ferme, on avait le boucher qui passait encore. Je ne mangeais pas beaucoup de viande, mais que de la bonne. Et il y avait le morceau du boucher, je ne peux pas vous dire où il est, c'était le morceau du boucher. Quoi. Et il me, il me le vendait, mon petit morceau. Pas gros, mais un petit peu tous les jours. voire même le soir. Et là, vous voyez, au fil du temps, j'ai appris que pour faire une protéine animale, il fallait un minimum de sept protéines végétales. C'est-à-dire que la nourriture, l'alimentation euh, de protéines animales est une alimentation de riches. Et si vous comparez dans l'alimentation, au niveau valeur énergétique, la protéine animale et la protéine végétale, elles sont égales au niveau du point de vue énergétique pour travailler comme j'ai travaillé. Donc, j'ai expérimenté l'alimentation végétarienne. J'ai compris, si vous voulez, qu'on nourrirait, la... on ne pourrait pas nourrir la planète avec les protéines animales, c'est certain, avec les protéines végétales, sûr. Voilà. Je crois beaucoup à une alimentation végétarienne, parce que je crois beaucoup aux jardins familiaux, aux jardins autour des villes qui se remettent en place. Euh, il ne faut pas comparer quand on, vous mangez la salade de votre jardin ou la tomate de vos jardins par rapport à ce que vous pouvez acheter qui, qui est fait, vous savez, sous solution, qui est, sont faites aujourd'hui. Des... Ah oui, c'est ce qu'on dit tout le temps, ça, ça coûte plus cher, d'accord Ma femme me dit bon, ben bah, écoute, moi non, je vais manger du. Mais je vais manger du pain d'eau. De Alors tout de suite, la réflexion que j'ai fait, ah oui, mais ça va coûter plus cher. Mais elle me dit écoute, c'est moi qui fais les comptes, je vais, je vais marquer. Puisqu'on payait au mois le boulanger. Moi, je marque hein, le, le pain et puis à la fin, à la fin du mois, euh, au premier mois, tiens, c'est, alors, ben, écoute, c'est bizarre que ta baguette blanche, elle coûte plus cher. Oh, ben, j'ai tu t'es trompé. Enfin, non, attends, ben, je recommence, je recommence. Eh bien, le mois suivant, je dois vous dire, c'était moi que ma baguette blanche qui coûtait plus cher. Et pourtant, le pain coûte nettement moins cher. C'est pourquoi mais ça ne vous tient pas au ventre, c'est tout simplement, bon, c'est ce qu'on dit en campagne, ça ne vous tient pas au ventre, il faut que vous en mangez plus. Et on a un client, vous voyez, par exemple à la maison, les, les petits lots de farine d'un kilo, c'est ma femme qui les fait, puis on a cette clientèle-là. Puis je racontais ça à un consommateur, il me dit, ben, vous savez, moi je fais mon pain, et quand mes, mes amis m'invitent, bon, ils ne sont pas dans ma, dans ma conception euh, alimentaire, euh, c'est du pain du boulanger, pain, du pain, boulanger, euh, du pain con, conventionnel. Il me dit, vous voyez, pour mon repas, moi j'ai assez deux tranches de pain chez moi, et chez mes copains, il m'en faut quatre tranches, parce que, parce que je ne suis pas nourri. voilà. C'est toute la différence. Il faut que vous mangez le double. C'est ça toute la différence. Vous voyez. Et là, euh, vous avez plein de choses comme ça, si vous voulez. Euh. Combien de fois m'a dit dans mes interventions, mais comment on dit, vous allez nourrir le monde avec vos rendements euh, Ben oui, 25, 20, 25, 30 15 hectares, alors qu'on fait... Sur les mêmes terres, 70, nous, les 10 dernières années qu'on était en chimie, on a été entre 72 et 73 quintaux hectares de moyenne sur euh, les, la surface de blé qu'on faisait. Jamais on n'a fait ça en matière de, de bio, je dois vous dire. Mais euh, on ne va plus travailler ça, vous voyez, dans l'avenir, on ne va plus euh, penser les quintaux, on va penser valeur énergétique hectare. C'est là le changement de conscience, vous voyez. Mais il faut que toute la chaîne en prenne conscience. C'est faire redécouvrir la véritable alimentation qui éclaircisse la tête de l'homme pour qu'il comprenne où aller.